bonjour messieurs dames cette vidéo est sponsorisée par la société Newer. si vous vous rappelez bien pour les plus fidèles d'entre vous au tout début de la chaîne c'était à peu près ça autour de moi c'était ça le décor c'était ça la qualité d'image et aujourd'hui vous connaissez le setup de 507 heures on est plus proche de ça et si la qualité de ces vidéos j'ai pu un petit peu l'augmenter c'est beaucoup beaucoup dû au soutien de Newer qui m'ont accompagné sur tout l'éclairage qui m'entoure là donc j'avais déjà fait une première vidéo où j'expliquais toutes les lumières qui m'avaient envoyées. et là récemment ils m'ont renvoyer du matériel alors c'est cette fois un prompteur et une lampe je vous montre ça c'est génial la lampe en question c'est une SL90 alors ça c'est franchement bluffant c'est un panneau lumineux à led avec des couleurs totalement paramétrables contrôlables via une appli très simple d'utilisation il y a 18 modes de scène en preset, c'est génial, vous pouvez simuler des orages à l'extérieur, la lumière d'une télé en fond sur votre visage. Moi pour l'instant, je m'en sers entre autres comme backlight pour être rétro éclairé et que mes incrustations font vert soient nickel. Mais vous l'aurez compris, hein, c'est un bijou multi-usage. L'autre cadeau, c'est un prompteur, alors ça j'en avais vraiment besoin, la preuve, hein, regardez avec quoi je travaillais avant. Un truc que j'avais fabriqué moi-même et qui tombait clairement en ruine. Là, c'est du matos professionnel. La vitre, elle est super, elle est large. L'appli est, encore une fois, simplissime d'utilisation. Ça se gère avec la petite télécommande qui va bien. Bref, si vous avez besoin de matériel de qualité pour de la vidéo, foncez. Je vous ai mis les liens en description. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous l'aurez peut-être remarqué, l'actualité c'est tout d'abord la suppression du premier album de Franck Dunas des plateformes de streaming. Un album sorti en 2017 dont le titre est derrière la porte, mais qui est subitement introuvable depuis quelques mois. Alors, boycott Censure Les réponses dans cette enquête de Simon Paul. C'est un véritable coup de tonnerre chez tous les utilisateurs des plateformes de streaming. Derrière la porte, le premier album de Franck est désormais introuvable. Outré, ses nombreux fans hurlent au scandale. Hum, J'ai découvert cet album à sa sortie en 2017 et depuis, je n'arrête pas de l'écouter. Je ne sais pas ce que je vais écouter maintenant. Qui a pu décider de le supprimer, cet album, si subitement Est-ce qu'ils s'en rendent compte que c'est violent pour nous Tellement de souvenirs. J'ai tellement de souvenirs joyeux qui sont reliés à cet album. C'est un super album. Ma chanson préférée est sûrement, euh, après tout ça, qui est très émouvante. Mais je n'ai pas envie d'en parler au passé, je suis sûre qu'il va revenir, n'est-ce pas Alertée par cette soudaine disparition, notre équipe a mené l'enquête. Zimbalam, la plateforme qui hébergeait depuis plusieurs années des centaines d'albums, a fermé ses portes le 31 mars 2022, laissant ainsi sur le carreau toutes les productions des artistes qui avaient recours à leur service d'hébergement. Il reste une solution pour tous les artistes concernés, réuploader leurs albums sur d'autres plateformes. Une solution coûteuse pour les artistes autoproduits, pour répondre à un problème qui, espérons-le, ne se reproduira pas. Un album bientôt de retour dans les bacs, comme on dit. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour le jeune auteur-compositeur qui vient, on vous le rappelle, de sortir son deuxième album et qui est actuellement en concert dans toute la France. Le live, justement, c'est le sujet de notre prochain reportage avec cette très gentille invitation de Corentin de la chaîne Out of Phase, technicien de son état, qui a contacté le jeune Franck lors de son passage en concert au Palais des Congrès de Tours, l'invitant à venir assister au spectacle qu'il aide à sonoriser, Gospel pour 100 voix. Un reportage de Gabriel Peter. Lorsqu'un collègue youtubeur, également abonné à sa chaîne, l'invite à son concert, le sang de Franck ne fait qu'un tour. Bon, ben voilà, on est arrivé avec Pascal. On a nos places. On va s'installer ce qu'il y a du monde. Visiblement, ça plaît. Bon, ben, bah messieurs, dames, ça y est, c'était bien, comme vous l'avez vu sur la, la vidéo, c'était super. Et me voilà avec Corentin, merci pour l'invite. Bah ça, c'est. Il va falloir payer le futur Réunion. Hein, c'est à 17h de venir sur euh, Ghostwatch pour savoir, il y en a pas des fans aussi. Clair. Alors, je savais pas, hein. déjà, je savais pas. On bah... dit que tu remplaces, on m'a un petit concert, on a dit ok, et après on m'a dit que c'est du Ghostwatch, c'est la merde. Ah, ah, bah, non. Euh... Bon, bah voilà, mission accomplie. C'était bien, Pascal ah, Super. Bon. Génial. Très, très bon concert. Et puis, je suis content, j'ai rencontré Corentin. Mais à la une de l'actualité de ce dimanche, c'est ce défi que s'est lancé Franck en 2023, dont la date approche maintenant dangereusement. Pour rappel, l'artiste Tourangeau, auteur, compositeur et musicien de son état, s'était lancé dans l'écriture d'un seul en scène, qui sera joué le 13 mai au Petit Théâtre d'Abilly. D'ici là, l'heure est au préparatif. Entre doute et répétition, nous sommes allés le rencontrer dans cette nouvelle aventure, un reportage de Michael Georges. Bon, et eh ben... Le temps passe et la date du seul en scène se rapproche et les doutes augmentent. Ceux qui connaissent euh, le stress de devoir monter un spectacle connaissent. J'en suis à la phase où euh, je trouve qu'il n'y a rien qui est drôle là-dedans. Alors la bonne nouvelle c'est que je l'ai lu euh, et les proches autour de moi ils, ils trouvent que c'est drôle mais, <rire> mais moi comme je suis habitué aux blagues j'ai l'impression que c'est raté, puis je, J'écoute des podcasts d'humoristes, de stand-up, j'écoute beaucoup de trucs comme ça. Je vois qu'il y a des trucs qui se regroupent. Par exemple, tous les stand uppers ou stand-upeuses de Paris sont d'accord pour dire qu'il faut, faut préparer un petit set de 5 minutes. Ensuite, une fois que ton set de 5 minutes, il est prêt... T'en fais 3 de 5 minutes et du coup ça te fait un set d'un quart d'heure. Et puis à force de mettre des sets d'un quart d'heure comme ça, si t'en mets 4 ou 5, euh, bah ça te fait un spectacle d'une heure et quart. Et moi je me suis mis le défi de sortir un truc d'une heure et quart, une heure et demie, directement sans rien rôder comme ça. En fait je me jette dans la gueule du loup. voilà Je sais pas pourquoi je m'afflige des trucs comme ça. J'espère que vous allez venir. J'espère que vous allez venir en masse pour ne pas me laisser tomber. Bref, je ne suis pas dans la phase la plus optimiste. Mais c'est normal, c'est ça, c'est la création. Quand on a un peu de bouteille, on sait que ça fait des hauts et des bas. Il faut, faut gérer ces bas là, c'est ça qui est important. Bon, alors je reviens de chez mon copain David, qui m'a sauvé la vie parce que la semaine prochaine, on est en résidence. Et j'avais pas de micro serre-tête, vous savez, micro serre-tête. Euh, je vous mets une image pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et donc, il m'a dépanné avec cette petite mallette grâce à laquelle je vais pouvoir jouer la semaine prochaine. Là, non. <rire> non je sais pas mais du rouge de... à lèvres je te demande <rire> <porte> de rien faire <rire> bah je fais rien là on met du rouge à lèvres pour vos beaux yeux <rire> donc venez au spectacle on se détend arrête de briser cette lèvre <rire> <rire> un compte à rebours que nous suivrons avec attention ces prochains mois Donc, pour rappel, nous vous rappelons la date de la première de ce spectacle le 13 mai 2023 où, on l'espère, vous viendrez nombreux et nombreuses pour soutenir ce jeune youtubeur plein d'avenir voilà, c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi, je vous laisse avec Franck Coty pour la météo du jour vous allez voir, c'est du soleil dans toute la France quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée